Euh, je pense que c'est bon, vous devez voir mon diapo euh, donc je m'appelle Damien que je présente avec un œil critique et qui euh, s'est intéressé à l'impact de la tricuspide, euh, dans les tricuspide chez les patients atteints d'amylose cardiaque maladie qui est grave, euh, et dans les derniers papiers, on trouve une mortalité de 10 ans, euh, quand on a une insuffisance tricuspide, également dans l'insuffisance cardiaque, hein, c'est la courbe de droite, c'est euh, avoir une insuffisance tricuspide modérée ou sévère, c'est quelque chose qui impacte euh, beaucoup la mortalité, puisque là, on a une mortalité qui va jusqu'à euh, 70%. Donc les, les questions par, par cet article, c'était euh, d'essayer d'avoir un, un état des lieux de, de l'insuffisance tricuspide euh, dans les amyloses cardiaques, et euh, est-ce qu'il y a un impact euh, pronostique hein, de, de, de cette insuffisance tricuspide dans les cardiopathies amyloïdes? Donc, c'était euh, une étude euh, monocentrique hein, qui a inclus euh, 283 euh, patients. Et euh, le critère de, de jugement principal, c'était donc la, la mortalité à... de toute cause. Donc, euh, rapidement sur un peu la, la description de la, de la population on voyait que l'insuffisance tricuspide, donc euh, modérée ou sévère, c'était euh, quelque chose d'extrêmement de, fréquent, puisqu'on avait quasiment un quart, euh, enfin, plus d'un quart de la population qui présentait une insuffisance tricuspide modérée à sévère. Cette insuffisance tricuspide, elle était fonctionnelle dans l'extrême majorité des cas. Et en fait, pour, pour, je ne vous ai pas mis le, le tableau récapitulatif, hein, le descriptif de la population, mais cette insuffisance tricuspide... Euh, en termes de mécanisme, elle ressemblait à, aux influences tricuspides qu'on a dans, dans l'ensemble des cardiomyopathies. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence au niveau de la dilatation du VD, de, de, euh, du valvulaire, de, de l'épaisseur valvulaire, malgré une infiltration hein, des, des tissus valvulaires par l'amyloïde euh, qu'on sait depuis des études anatomopathologiques. Donc les, les principaux résultats et les plus intéressants à discuter, ils sont présentés ici. Euh, on voit que euh, les patients qui ont une insuffisance les patients qui portent, sont porteurs d'une amylose à transthyrétine, donc ça c'est des, des, des patients porteurs d'une insuffisance d'une amylose à transthyrétine euh, sauvage, euh, décèdent plus euh, quand ils ont une insuffisance tricuspide modérée à sévère, et on le retrouve en analyse euh, multivariée puisque le, le petit P est, est significatif. Au contraire de l'amylose à L, où euh, euh, la présence ou non d'une insuffisance tricuspide modérée ou sévère n'a pas d'impact sur la mortalité. Et si on va un peu plus loin, parce que c'est très difficile de, de décrire une insuffisance tricuspide sans parler du ventricule droit, on voit que chez les patients porteurs d'une amylose cardiaque à transthyrétine, il euh, n'y a pas d'impact, en tout cas en analyse multivariée, on voit que les patients décèdent plus quand ils ont une dysfonction ventriculaire droite. En revanche, on voit qu'en analyse multivariée, où là, on voit que quand on est en présence d'une dysfonction ventriculaire droite, on a des patients qui décèdent plus. Donc, dans l'amylose cardiaque à transthyrétine, euh, euh, l'insuffisance tricuspide est un facteur euh, de mortalité, a un impact pronostique, alors que la dysfonction VD n'en a pas euh, dans cette étude, et c'est l'inverse dans l'amylose AL. Donc, comment on, on peut euh, discuter euh, ce papier euh, On a l'impression que dans l'amylose cardiaque à transthyrétine, en fait, l'insuffisance tricuspide, euh, c'est un marqueur de congestion. On sait euh, euh, il y a plusieurs papiers qui ont montré que on pouvait pas évaluer les PAP dans euh, on, peut, on pouvait pas évaluer les pressions de remplissage euh, dans l'amylose cardiaque avec les paramètres euh, de dysfonction diastolique classique. En revanche, on, on arrive bien à se baser sur justement le flux de régulation de tricuspide pour évaluer les PAP et dire si nos patients ils sont euh, pleins ou ils sont vides. Et on a l'impression que cette insuffisance tricuspide dans l'amylose cardiaque à transsyrite en fait c'est un marqueur de l'évolution de la maladie. C'est un reflet euh, de cette hypervolémie et de cette dysfonction diastolique qui évolue et qui va aboutir à la régulation tricuspide. Et donc, c'est cette euh, régulation tricuspide qui va auto s'entretenir et qui, en fait, finalement, est un marqueur de la volémie et de l'avancée, on va dire, euh, de l'avancée de la maladie et de l'infiltrat euh, amyloïde qui se fait au long cours. En revanche, dans, dans l'amylose AL, c'est euh, quelque chose, c'est une maladie qui est extrêmement différente, hein, qui est complètement différente de l'amylose cardiaque à constirétine, c'est une maladie qui est explosive et on sait que dans l'amylose AL, il y a une vraie toxicité des chaînes légères, et notamment sur la fonction ventriculaire droite. On voit beaucoup de patients euh, qui rentrent dans la maladie, et euh, aussi qui ont vient de diagnostiquer une amylose AL, et qui ont euh, d'emblée un VD euh, qui pompe mal, parce que probablement qu'il y a une infiltration tissulaire, une toxicité des chaînes légères, qui aboutissent à la dysfonction VD, et qui là est pronostique indépendamment, on va dire, de la volémie de l'aspect euh, euh, congestif. Donc, euh, euh, en conclusion, Qu'est-ce qu'il faut retenir euh, de ce papier C'est d'abord, euh, l'insuffisance tricuspide, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent euh, dans nos cardiopathies amyloïdes, et euh, on est bien content quand on veut euh, essayer d'analyser un petit peu la, la volémie de nos patients. Ça a un impact pronostique euh, fort euh, dans euh, l'amylose cardiaque à transthyrétine, alors que ça n'en a pas euh, dans l'amylose à elle. Donc ensuite, il va découler de ça, euh, est-ce qu'il euh, y a des thérapeutiques spécifiques à, à mettre, euh, à, mettre à, à jouer pour essayer de réduire euh, cette insuffisance tricuspide, on pense d'emblée euh, au traitement euh, médical avec les diurétiques, les anti-aldostérone. Est-ce que c'est le, le traitement de l'amylose hein, qui va faire régresser cette insuffisance tricuspide avec le tafamidis ou est-ce qu'il faut envisager euh, des interventions euh, tricuspides invasives En fait, on a quand même l'impression que finalement, l'insuffisance tricuspide, c'est juste un marqueur de sévérité de la maladie et que quand on a un patient qui a une insuffisance tricuspide sévère avec une amylose, c'est avant tout un patient qui a une amylose cardiaque et ce qu'il faut traiter, c'est ça, c'est sa congestion, c'est son amylose. Et euh, finalement, c'est en traitant, euh, avec le traitement médical, c'est en traitant l'amylose qu'on va réussir à faire régresser euh, cette substance fluide, mais surtout à faire survivre notre patient. Euh, il peut y avoir éventuellement quelques cas de patients qui sont vraiment valvulaires, avec une atteinte valvulaire dédiée à l'amylose, mais je pense qu'il faut retenir que ça reste euh, l'exception. Merci. Merci Damien pour cette belle exposé de, de ce papier qui est quand même très intéressant. Moi j'ai une question par rapport à une hypothèse qui est à soulever en montrant la la, la dysfonction à droite dans ces deux populations, amylose AL et amylose transpirétine en disant que dans l'amylose peut-être il y aura un peu plus de, de d'infarctissement du ventricule droit lié à la, au dépôt d'amylose. Est-ce que c'est -ce est vrai C'est-à-dire, est-ce qu'on a des données dans la littérature qui montrent qu'effectivement, dans l'amylose AL, les VD est caractérisés par des dépôts plus importants que ce qu'on trouve dans l'amylose enfin? Alors, euh, je ne sais pas si, si on peut dire, et si ça a été montré, qu'il y a un plus grand infiltrat de fibres, mais on a l'impression qu'en tout cas, alors je ne sais pas si c'est une impression, ça a déjà été montré, mais que la fibre a vraiment une toxicité euh, myocardique euh, dans la dans à elle. et que c'est tout un environnement avec euh, la chaîne légère qui va faire dysfonctionner le ventricule droit. Moi, j'ai pas eu passé passer de, de papier dans la littérature ça, mais c'est un peu une impression. Avec Il y a un papier IRM qui a essayé de distinguer les TTR des AL, et dans les, les paramètres qui sortent, on sait que ça marche pas, hein, mais eux ont publié un, un score dans lequel en fait intervient la fonction VD, euh, qui est différente dans la, dans, dans la L et dans la TTR, et intervient aussi accessoirement le T2 qui marque l'EDEM, qui est plus présent dans la l que dans la TTR. Euh, mais voilà. Donc euh, probablement qu'il n'y a pas tout à fait la même impact de l'amylose sur le VD en fonction du type de protéine. En fait, ouais, j'avoue qu'une des hypothèses que, que vous avez proposée dans l'étude est qu'en fait, au final, au-delà du de, de problème des dépôts d'amylose dans les VD, les patients qui ont d'amylose à elles sont souvent plus graves que les autres. Et donc, euh, peut-être, c'est pour ça qu'une insuffisance précustive euh, n'exprime oui, oui. pas sur les pronostics de ces ah. malades. Ça, c'est certain, l'insuffisance tricuspide, on le voit, c'est quelque chose de, c'est un reflet de la congestion, donc ça vient au long cours et probablement que dans les amyloses à L, il y a une majorité de patients qui n'a pas le temps de développer son insuffisance tricuspide. Euh, le côté toxicité de la chaîne, c'était plus, ce qui était étonnant, c'était vraiment que la dysfonction VD sortait particulièrement dans la L, et c'est à, à ce niveau-là que je pense qu'il y a la toxicité de la chaîne qui joue et qui impacte la mortalité des patients. Tu, tu peux nous rappeler la proportion de, de, de tricuspides, hein. d'abord comment tu l'as mesuré et comment la considérant comme sévère et donc et la proportion de, de, de, de tricuspides de de tricuspide sévère dans les AEL et dans les séminaires dans les Alors, Euh si je ne veux pas vous dire de métier, je peux je peux juste, je, je vous ouvre le, le, le papier pour, pour regarder ça, c'était à peu près le, le, le même pourcentage dans les, dans les deux cas. Euh, c'était à peu près le même pourcentage dans les euh, dans les deux cas. On avait je crois environ euh, 25 de patients chez chez les AL comme chez les chez les comme chez les, euh, chez les, euh, chez les TTR, qui avaient une sténose plus modérée ou sévère et on l'a elle a été euh, euh, gradée comme euh, par des paramètres écho classiques avec la sort euh, et le et, et le VR quoi. Et le volume régurgité pardon. C'était dans, dans l'ordre de 25 dans les deux, je crois qu'il y a 28 et, et, et 26 quelque chose comme ça. Et du coup, dans cette étude, est-ce que le facteur prédictif de la valeur de PAPS ou de, di de cave dilatée plus ou moins compliante a été comparé à, à cette sévérité de la, de la valve tricuspide? Est-ce que ça a été, euh, c'est des paramètres qui, se, qui su se suivent en général ou est-ce que c'est, il y a vraiment une valeur indépendante de la fuite tricuspide? Il me semble que les, les, les ces paramètres-là ont été rentrés dans, dans l'analyse multivariée et que ça sortait pas, c'était vraiment euh, l'insuffisance tricuspide qui sortait. Probablement parce que bon, là, chez la, la veine cave elle est, elle est dilatée euh, chez tout le monde et que parfois euh, on a du mal à, à bien estimer les PAP en écho, mais c'est sûr qu'on a l'impression que finalement l'insuffisance tricuspide, c'est le reflet de la volumie et des PAP, mais c'était vraiment l'insuffisance tricuspide qui elle sortait en, en analyse multivariée. Très eh bien, je ne pense pas qu'il y a d'autres questions sur les chats. Je pense qu'on puisse terminer cette séance des biblioses. Je remercie tous les modérateurs et les orateurs qui sont parmi nous aujourd'hui. Je rappelle la prochaine bibliose, qui sera le 18 novembre, même horaire. Et je remercie toutes les personnes qui nous ont écoutés pendant cette session. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée, merci. Merci à tous. À bientôt, au revoir. À bientôt.